Personnage préféré, celui que je prends le plus, ça reste Ryu. Ryu, Ryu et Ryu. <rire> euh, avec mes potes, on essayait de reproduire les coups de Honda avec son fameux hou oh, oh évidemment Évidemment, bah, c'est Rose, le personnage avec qui j'ai commencé Street Fighter 4 et avec qui j'ai été champion du monde 2014. À la base, j'adorais Ryu. Tout simplement Chony. Donc je suis cosplay en elle aujourd'hui. Je mettais un fameux bandana rouge comme Ryu. Euh, moi, je jouais beaucoup avec Dalsim. Donc au collège, il fallait être le meilleur. Et j'ai trouvé que j'étais le meilleur avec chun -Li. Et c'est vraiment elle qui m'a motivé à jouer à Street Fighter. J'ai dû rester invaincu pendant des mois et des mois. J'étais la Kayanée de l'époque. Parce que j'aimais bien ce côté, euh, ses bras. Il, avait, il a le bras long, hein, comme un gars qui travaille à la télé. Avec chun euh, je peux en battre plus d'un. Birdie, mon gros birdie, la canette, la chaîne. Franchement, c'est mon perso bah, de compétition en plus. À Paris Game Street, 40 matchs sans défaite sur le stand Game 1. Mon perso de cœur, Dordi, je t'aime. C'est Boxer parce que je trouve le perso archi cool, déjà, dans le caractère design, il est énorme. C'est Ken. Je fais partie de ces mecs, ils peuvent mettre n'importe quel Street Fighter. C'est Ken. Euh, bah, euh, quand il s'agit de, de gagner, d'affronter quelqu'un, bah, on choisit Ken. C'est mon côté un peu américain. Voilà, C'est Ken, je suis un monsieur Ken. Oh, c'est Blanca, c'est Blanca, le, le perso en short. J'aimais beaucoup prendre Blanca. Le perso qui énerve les gens. Parce que déjà, il t'a arraché la barre. <rire> Le perso euh, du plaisir. Je vais parler que de street. Je, oui. je refais.